pour ce chapitre je crois que c'est le 16 e avec une nouvelle explication sur les variations des lettres, pourquoi on a différentes lettres pour une seule lettre en français ici ça va être la lettre R, la lettre R elle a deux versions, une version un peu forte et une version un peu douce donc la version forte elle va être en première position juste derrière les dents et la version douce elle va être juste derrière les empreintes de euh, du, de votre euh, j'ai oublié le mot, c'était le haut de votre bouche, on va dire. <rire> voilà, le toit de votre bouche. Donc, on y va. On, on va lire donc, le premier. Donc, Utei. Utei. Utei. Vous voyez, c'est juste derrière les dents. Utei. Irende. Irende. rei, rei. Vous voyez, c'est vraiment juste derrière les dents. Utei. Itende. Tei. tei, tei, tei. Là, on va passer sur la version douce. Arrivé, urei, kari. Kari, c'est pour le... En c'est hein. la couverture. Vous voyez que... Urei, Utei, Utei, Urei. C'est pas le même son que vous entendez si vous arrivez à l'entendre. Hein. Donc, on a un discours d'un côté et de l'autre côté, on a une couverture. Donc, il faut s'assurer de bien le prononcer. Utei, Urei, Utei, Urei. Voilà pour la différence, donc je vais relire une fois la lettre R forte Voilà pour ce chapitre, j'espère que ça vous a aidé et euh, encore une fois, vous avez toujours la, la vidéo de Plena Dina qui peut vous aider si jamais vous avez un doute sur la position de votre langue. Voilà voilà, bonne journée, Alors, je vous retrouve au prochain chapitre. Ciao ciao